Bonjour, euh, on va voir aujourd'hui euh, ce, ce point, là je l'ai fait avec un, un fil très fin, un fil acrylique, 100% acrylique, voilà c'est ce genre de fil et je l'ai crocheté, j'ai crocheté ce petit échantillon avec le crochet numéro 2.5 et demi. Moi je trouve que c'est plus joli quand le fil est fin, quand le fil est très fin comme ça, et là ce, ce petit modèle je l'ai crocheté avec... Le, le fil qu'on utilise pour faire euh, des brassières ou des, trucs pour, euh, des vêtements pour bébé, donc celui-là, il est haut également acrylique, c'est que de l'acrylique. Et celui-là, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3,5. Comment faire ce point On va voir ensemble. Donc, je vais commencer par faire mes mailles-chaînettes. Je vais utiliser un multiple de 3. Si vous ne savez pas comment faire, allez-y, 3 par 3 mailles. En tout cas, je vais faire euh, 21 mailles. 4 5 6 J'ai 21 mailles mais là, et je vais rajouter 25 euh, mailles. 3 pour la bride et deux mailles de séparation. 1 2 3 4 5 5 mailles. Donc 1 2 quatre 5 5 mailles et je vais faire une bride là c'est une bride et deux mailles de séparation et je saute deux mailles et je viens sur celle-là et faire ma bride donc deux mailles de séparation 3 pour la bride et deux mailles de séparation pour la le haut. Donc ça fait 7 mailles. On laisse 7 mailles et on vient sur la huitième faire une bride. Je fais deux mailles, mailles chaînettes de séparation et ici je laisse deux mailles. Je viens sur la troisième faire ma bride. Deux mailles de séparation et ici... Là, cette cette maille je l'ai travaillée, donc je laisse une, deux, je vais sur la troisième, je fais une bride. Deux mailles de séparation et la même chose, une, deux, je laisse une, deux, je travaille sur la troisième ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du, du rang. On termine par une bride. Une, deux. sur la troisième je fais ma bride voilà j'ai fini ce petit, ce petit rond donc je finis je termine par une bride je fais trois mailles chaînettes je tourne mon travail et là je fais encore deux mailles chaînettes de séparation pour m'éloigner du bord donc je fais deux mailles chaînettes et je viens sur cette bride sur la première sur la j'ai les trois mailles chaînettes et là c'est ma première bride je viens sur cette bride je fais une bride voilà ma première bride je, je fais un jeté je m'introduis dans la même maille dans la même maille dans la même bride donc et je viens là j'ai trois boucles je fais un jeté je sors une boucle je fais un jeté je laisse tomber deux boucles un jeté et je laisse tomber deux boucles je vais répéter cette opération cinq fois encore donc je m'introduis dans la même maille je tire une boucle un jeté je fais sortir une première boucle un jeté deux boucles un jeté deux boucles j'en ai, ai deux là c'est une bride là les deux mailles que je viens de faire je, je laisse tomber une seule la première fois et deux par deux ensuite. Un jeté. Je m'entretiens au même endroit. Et je laisse tomber une seule boucle. Une seule. Ensuite, deux par deux. Je les fais. Là, une bride. Une, deux, trois, quatre. J'en fais encore deux. Donc, j'en fais au total six. Je laisse tomber une boucle. Une deuxième. Et deux par deux. Je vais faire encore une, une une deux trois quatre cinq je fais une autre je laisse tomber une seconde deux et deux et je finis je termine par une bride dans au même endroit je m'introduis toujours dans le même endroit là c'est une bride normale pourquoi ça pour, pour que ça me donne cet aspect comme ça arrondi donc là les, les mailles les six mailles sont bordées par deux brides de bride normale, voilà. Donc comme ça, voilà mon travail il est comme ça. Je le tourne, je tourne mon travail et je pousse un petit peu et je vais aller sur le haut de la de ma première bride. Je m'introduis, je m'introduis, je tire une boucle. Voilà. Je fais un jeté et je laisse, je fais un jeté, et je laisse tomber les deux boucles. Voilà. Je retourne mon travail, je fais de mailles chaînettes, et là, ça je, je prends ce travail. Les, les mailles que je viens de faire, mes brides, et je, je les retourne comme ça, et ça me donne cet aspect. Et ça donne ce joli aspect là. Vous voyez Donc, je fais, je les retourne comme ça. J'ai déjà fait mes deux mailles chaînettes. Et là, je viens ici sur la cette bride, j'ai travaillé c'est sur cette bride que je que j'ai travaillé. Donc je vais sur la bride suivante et je fais une bride. Regardez. là c'est les trois mailles chaînettes plus les deux mailles de séparation. Sur cette la bride suivante j'ai fait ce motif et je fais deux mailles chaînettes, je séparé par deux mailles chaînettes et je viens sur la, la troisième bride pour faire une bride ensuite je fais deux mailles chaînettes et je vais sur cette bride là, la bride suivante et refaire ce même travail donc je commence par faire une bride et ensuite je m'introduis au même endroit pour faire cette bride un peu spéciale, un peu plus longue donc j'en fais 6, voilà, j'ai les trois boucles, je laisse tomber la première, et puis les deux et puis les deux. C'est une bride mais un peu plus longue que les autres. J'en fais 6 et je, je, que je borde avec les brides normales, donc ça me fait 8 brides. J'en ai 2, 4, il me faut encore 2. Je... La bride, 2, 4, 6 longues et je, je, je termine par une bride normale. Donc une bride normale, je laisse tomber les deux premières et les deux dernières. Voilà ce que j'ai donc je tourne mon travail comme ça hein, et je le pousse un petit peu et je vais aller sur ma première bride la première bride j'introduis le crochet je fais un jeté je tire la boucle j'ai deux boucles sur le crochet je fais un jeté et je les laisse sortir toutes les deux voilà et je retourne mon travail je le retourne devant je fais deux mailles chaînettes les deux mailles chaînettes qu'on fait ici pour séparer donc je fais mes deux mailles chaînettes et je peux venir sur cette bride, la bride suivante et faire ma bride. Mais auparavant, je vais retourner ça pour faire plus joli. Voilà. Donc j'ai mes deux mailles de séparation et je vais sur la bride suivante et faire une bride. Donc ces boules ces boules sont séparées par une bride normale regardez, vous avez les deux boules et la bride qui les sépare donc je fais ma bride de séparation de mailles chaînettes et je vais sur la bride suivante pour faire ma boule encore une fois on termine ainsi ce un... rang je commence par une bride normale et puis je m'introduis au même endroit pour faire six brides longues donc une Comment elle est longue donc, on, quand j'ai les trois boucles, je ne les, je ne les fais pas sortir toutes les deux en même temps. Donc, je, je commence par faire sortir une, puis deux, puis deux. Donc, j'en fais six, et on termine ce rang en faisant une bride normale ici, et puis une bride ici. Voilà, je termine euh, après la boule. J'ai fait une bride et la deux mailles gênette. Et là, j'ai laissé sur les mailles chaînettes que j'avais là, j'ai laissé deux, deux mailles chaînettes et là sur et deux mailles chaînettes en bas. Sur la troisième, j'ai fait ma, ma bride. Donc, faut compter, vous comptez une, deux, trois, quatre sur la cinquième. Vous faites votre bride. Vous devez laisser deux mailles chaînettes de séparation. Donc, le prochain rond, je fais une maille chaînette, je tourne mon travail et je fais deux mailles chaînettes encore. Ça, c'est pour la bride et deux mailles chaînettes de séparation, les deux là. Donc, je viens sur la bride qui est ici. Je fais une bride. Je fais deux mailles chaînettes qui séparent et je viens regarder ce qu'on a. Vous hein? vous demandez où est-ce que je, où est-ce est ma bride? Donc vous devez, on a deux mailles chaînettes de séparation. Voilà une, voilà deux. Hein, regardez, c'est pas la première, c'est pas ici que vous vous introduisez. Ça c'est juste quand on est venu, euh, quand on a tourné le travail pour aller pour aller réunir la boule. Donc ma maille chaînette, elle, ma bride, elle doit se situer ici. Donc j'ai deux mailles chaînettes de séparation, je fais un jeté et je viens m'introduire ici sur la bride pour faire une autre bride. Regardez. Parce que vous aviez ce, ce fil qui peut, euh, vous pouvez être con, confus et ne pas savoir où, où vous introduire. Regardez votre bride, bride du rond précédent elle est tissée, donc vous venez dessus faire votre bride. Faites deux mailles chaînettes, deux mailles chaînettes et sur la bride du rang précédent on fait une bride, deux mailles chaînettes, deux mailles chaînettes voilà et un jeté pour aller chercher où je mets ma bride. Regardez, il y a une deux, donc elle est ma bride. la bride. La bride du rond précédent elle est ici est, elle n'est pas ici elle est ici donc je viens sur ma bride faire je vais d'abord jeter je prends ma, mon fil et je viens faire ma bride ici regarde donc c'est pas ici qu'il faut faire la bride c'est pas sur ce Ici, non, c'est pas ici, parce que là, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas, y a, donc il faut une, deux, et la bride du rond précédent est ici, donc c'est sur cette bride que je viens faire ma bride. C'est la seule difficulté de ce motif, hein, faire attention pour pas vous tromper, c'est tout. Donc là, sur la bride, je viens faire une bride, deux mailles de séparation, deux mailles chaînettes, et là, encore une fois, regardez, j'explique je, encore une fois, regardez. Elle est où votre bride durant précédent elle est ici donc c'est pas la première c'est ici c'est sur la deuxième que vous venez vous introduire pour faire votre bride et deux mailles chaînettes je laisse deux mailles vous comptez une deux et sur la troisième je viens faire maille chaînette voilà on a terminé ce rond, je tourne, je fais mes trois brides, hein. je fais mes trois brides pour commencer le rond et sur, on avait commencé par faire la boule sur la bride suivante, dans ce rond là on va pas le faire, donc on fait deux mailles chaînettes de séparation et là je, je prends le fil et je viens faire une bride, faut intercaler, hein. on va intercaler les boules, je fais encore de mailles chaînettes et je viens ici faire ma, mes brides les huit brides voilà ma première bride normale et la deuxième bride longue c'est la première bride longue donc j'en fais six comme on avait fait au premier rang la seule chose c'est qu'on intercale au lieu de faire une boule sur une boule donc on fait une boule ici une boule là et puis ici on va pas faire on va faire juste la bride puis une boule ici une bride une boule ici c'est tout et c'est ce qui nous donne ce motif avec les boules intercalées ils sont intercalés quand c'est quand c'est un fil fin c'est très très joli Voilà, je fais mes brilles. Donc deux quatre. Et on continue comme ça. Vous faites vos boules. Là, on va faire une ici. Et deux mailles de séparation, une bride, deux mailles de séparation et les brides ici, les, les pour faire la boule et ainsi de suite comme on avait fait durant précédent. Une fois, il y a une, il y a les, les, les mailles les brides simples et longues qui sont séparées par une bride simple et deux mailles chaînettes. On continue, on continue le rang. Voilà, j'ai terminé mon deuxième rang. Je l'ai terminé donc et les boules sont intercalées. Là il y avait un espace vide donc la boule est là j'ai terminé puis je recommence et je recommence j'ai commencé le, le rang suivant en faisant mes, mes, mes, mes cinq brides les, les trois brides les trois cinq mailles chaînettes les trois mailles chaînettes pour la bride et les deux mailles chaînettes de séparation et puis je suis venue là pour faire une bride et là ce rond, ce rond il, il sera que des carrés de brides comme ça. Comme on avait fait, comme le deuxième rond qu'on avait fait. Donc, c'est pas ici que je viens faire ma bride, mais sur celle-là. On continue comme ça et toujours deux mailles de séparation. Ma bride, deux mailles de séparation et vous venez là, vous regardez, elle est où votre bride il n'y avait pas de bride ici le rond précédent donc ma bride elle est ici et les sur elle est ici donc et je viens faire ma bride dessus pour pas vous tromper regardez toujours chercher la bride du rond précédent ici ici il n'y avait pas de bride donc c'est pas ici c'est là la bride elle était là donc la bride elle est ici comme ça vous ne vous trompez pas et puis ici deux mailles de séparation, une bride, deux mailles de séparation, une bride vous tournez votre travail vous le retournez et là vous allez commencer ici votre bride votre boule elle sera là la prochaine elle sera là là ce sera une bride de séparation puis l'autre boule sera là ainsi de suite on fait qu'intercaler et on obtient ce, ce travail si vous avez aimé ma, ma vidéo euh, n'hésitez pas à me laisser un like pour dire que vous l'avez aimé. Vous avez compris mes explications. Euh, je vous remercie. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne. On se verra la prochaine fois dans une autre vidéo. Inchallah.